Le plus gros coup de que m'ait fait une femme. Elles s'y sont mises à deux, hein, parce qu'une seule ne pouvait pas y arriver. C'est ce fameux homme d'influence hein, qui... Qui fait la passerelle entre les deux. Hein. Quel est le pire coup de p*** que m'ait fait une femme Et vice versa, quel est le plus beau cadeau comme est faite une femme. Vous connaissez désormais le principe de cette euh, playlist où les vidéos sont posées en diptyque, hein, c'est-à-dire permettent de voir le meilleur et le pire de différentes situations. Alors, il est temps de lui donner un nom à cette série de vidéos parce qu'elle va évidemment devenir une playlist sur la chaîne. Comment on l'appelle cette playlist les chatons Vous me le dites en commentaire. On... Quelque chose comme euh, les petites... Euh les anecdotes de Tonton Stéphane ou euh, histoire vraie, euh, hashtag true story à la Barnet et Stinson. En commentaire, suggérez le nom que devrait porter la playlist contenant mes anecdotes personnelles. Alors, la chaîne ne devient pas une chaîne d'anecdotes personnelles. On reste. Et en cela, je réponds positivement au conseil de Tante Evelyne, coach YouTube. J'ai deux coachs YouTube. Hein, J'ai Alexandre de Mittal Europa et Tante Evelyne de Paris. Alors, Tante Evelyne m'avait dit, pense bien à rappeler l'objectif de ta chaîne au nouveau. La mission que je me suis assignée depuis maintenant 15 ans, depuis 2006, c'est de décoder, d'expliquer les ressorts euh, de la, de la, des relations hommes-femmes, de la mécanique des relations hommes-femmes. Hommes euh, parfois, c'est évident, bien souvent, ça l'est beaucoup moins, parce que tout le monde, évidemment, les femmes en premier, cherchent à les rendre très compliquées et très obscures, hein, avec des motivations toujours à trois bandes, alors qu'en réalité... Euh, c'est souvent, une fois que c'est bien expliqué, bien décortiqué, bien expliqué, c'est souvent beaucoup plus simple que cela. Pour cela, je forme une équipe de chatons de combat. On est maintenant au plus de 60 000 sur la chaîne, bientôt 100 000 je l'espère. Pourquoi les chatons ben, C'est parce qu'un chaton c'est inattaquable, euh, c'est bienveillant, ça ronronne, ça plaît à tout le monde et ça passe sous les radars de la commande tour euh, YouTube, euh, Strike et compagnie. Et pourquoi deux combats bah, C'est parce qu'on a beau euh, avoir le poil doux et miauler un petit peu, eh bien on essaie de s'armer idéologiquement pour développer des anticorps au système et pour être en mesure de ne pas euh, céder à la propagande de guerre, de ne pas euh, se laisser euh, bouffer par toutes les injonctions du système, euh, de cette société, euh, comme dirait Muret, Catholicus festivus. Euh, Souvenez-vous de ce, ce néo-latinisme-là Société catholique festive, parce que l'on va y revenir dans quelques instants avec l'anecdote du, du jour. Voilà. J'espère vous avoir bien résumé le concept de la chaîne pour les nouveaux et vous avoir donné envie de vous y abonner. J'y publierai désormais jusqu'à Noël, entre deux et trois vidéos par semaine. Voilà le plus gros coup de pouce que m'est fait une femme, hein. je voulais initialement vous faire une blague en vous disant il est blanc et un peu rosacé, ça mesure 20 cm de long et quelques centimètres d'épaisseur et puis vous le sortir de sous la table, ben j'ai oublié, voilà, comme ça vous avez échappé à ma blague à la bigarre le plus gros coup de p*** que m'est fait une femme, elles s'y sont mises à deux hein, parce qu'une seule ne pouvait pas y arriver, Eh bien ça a simplement concerné la publication de cet ouvrage il, est... il porte mon nom, donc je ne peux pas le, le, le nier ou le renier comme un enfant caché et puis il porte également le nom de son éditeur derrière, hein, que je masque évidemment habilement du doigt. C'est un éditeur qui est adossé à une grande chaîne de médias euh, dont les initiales sont au nombre de deux et qui contiennent une lettre et un chiffre. Cette boîte de médias euh, dans laquelle, auprès de laquelle j'ai assuré des fonctions voilà maintenant quelques, quelques années, je reste évidemment vague afin de ne pas prêter le flanc à une poursuite quelconque, mais enfin je vous laisse lire entre les lignes. Eh bien, disposait maison de, de production de, dispose toujours d'ailleurs d'une maison de production euh, de livres. Et euh, dans le cadre de cette émission euh, qui concernait globalement bah, mon activité, hein, euh, la psychologie, la sociologie, la psychosociologie, ex les expériences de, de sciences sociales, eh j'avais suggéré de rajouter une dimension ludique et donc festive à la société cathodique. Oui, rappelez-vous, muret, cathodicus, festivus. L'idée était de transformer des potentiels téléspectateurs et trices de l'émission en des actants, c'est-à-dire en des gens qui pouvaient jouer euh, potentiellement à reproduire un petit peu nos expériences ou à jouer avec leur entourage, à se poser des questions, des grilles de questions qui euh, dépassent un peu, enfin qui, qui sortent un petit peu des questions qu'ils se posent habituellement. Moi j'avais proposé un certain nombre de jeux euh, dans le but très barbare, barbare est un terme que l'on comprend entre nous, mes chatons et moi, pour ceux qui le découvriraient, je les renvoie à ma conférence du même nom, afin de, de, de, de densifier, d'ajouter et d'augmenter à cette expérience très barbare, la rendant encore plus complète, encore plus immersive, encore plus 360 degrés, encore plus inclusive. J'ai suggéré une app ou un site, ou plusieurs sites en fait, reprenant certains des tests pour les avoir donc sur, le, sur le mobile ou la tablette, et j'ai également suggéré que l'on doublât tout ça d'édition papier, euh, où les gens pourraient faire, encore une fois, euh, en se référant à des, à, des, à des tests, à des grilles, à des cases, et bien euh, se sentir encore plus impliqués dans l'aventure, dans l'expérience. Alors le, la proposition de site ou d'app n'a eu aucun écho, donc finalement je l'ai développée à, à mes frais. Euh, par mes soins, à mes frais, comme je l'entendais, et celle de Bouquin, par contre, euh, a rapidement débouché sur une proposition de contrat à l'époque où je, donc proposition de contrat que j'ai, euh, après quasiment aucune négociation, de croix, je crois, j'ai accepté, ce n'était pas très rémunérateur, le, le but n'était pas là, euh, je quasiment rien gagné avec ce bouquin ou, ou vraiment trois fois rien. Euh, L'idée était vraiment d'offrir, d'ouvrir un pan qui n'existait pas et de compléter l'expérience. Là où j'ai pressenti euh, que ça n'allait pas forcément aussi bien se passer, c'est qu'en réalité, eh ben, euh, n'empêche qu'on a beau écrire vite et on a beau, euh, on a beau schématiser, euh, entre la signature d'un contrat de livre et sa publication, il se passe plus d'un an. Hein, en réalité, euh, voilà les délais de mise sur le marché d'une maison d'édition, si vous l'ignoriez, sachez-le, c'est comme ça. Et pendant cette année est arrivé un retournement de veste médiatique assez violent, euh, ourdi par un journal avec lequel, euh, que j'ai attaqué en diffamation dans, dans le cadre d'une procédure pénale pour la, dans laquelle je suis partie civile, qui dure depuis plusieurs années. Et évidemment, euh, je suis immédiatement devenu persona non grata auprès des gens même euh, qui m'avaient donné euh, quelques minutes avant le, le drame, quelques jours avant la cohue, euh, leur pleine approbation, assentiment, validation, euh, compliments, et tout y quanti. Résultat, s'apprêtait à sortir sur le marché dans quelques semaines ou mois un truc qui avait été signé et écrit, mais euh, donc, qui allait porter le nom de quelqu'un à qui on ne voulait plus être associé. Et le gros coup de pute, ça a été d'abord, premièrement, de euh, faire quelque chose qui est fondamentalement très misogyne, qui est de simplifier à outrance les passages susceptibles de ne pas être compris par un public féminin. C'est-à-dire que qu'il euh, m'a été fortement conseillé et euh, il m'a été carrément ordonné de simplifier un certain nombre de calculs, des calculs, enfin, des calculs de type... Euh, multiplication, addition, soustraction de chiffres de nombres entiers hein, c'était genre euh, 6 plus 7 divisé par 2 ou, euh, ou euh, 3 moins 4 donc ça faisait moins 1 et puis là je disais qu'il fallait, qu fallait euh, prendre la valeur absolue c'est à dire 1, j'avais écrit entre parenthèses passer en positif et bien même ça c'était trop compliqué euh, moins 1 plus 1 euh, donc en fait il y a eu un travail de simplification d'un contenu qui est finalement devenu euh, quasiment lénifiant ou, ou du moins indigent. Et ensuite, il y a eu un problème de, de ce qu'on appelle en marketing le, bra le branding. Désolé pour le, le franglais, enfin ce sont les termes du métier. Le branding, c'est quel, à quelle image on accole, on accole la sienne. Comme j'étais persona non grata, on a enlevé toute référence à l'émission en question, alors que c'était, quand je dis on, ce sont ces deux femmes, alors que c'était le projet à la base, c'était de décliner les recettes, une partie des recettes de l'émission. Tout à coup il fallait absolument que la fameuse expérience, émission, aventure, appelez ça comme vous voulez, ne soit bien entendu plus jamais, plus jamais citée, car euh, il ne fallait en rien s'associer au, au nom d'un misogyne, sexiste, réactionnaire, conservateur, ce que vous voulez. Alors je sentais bien la direction dans la, que, que ça prenait, euh, j'avais contracté, je me devais de délivrer un ouvrage conforme aux souhaits de mon éditeur, donc je faisais au mieux donc, pour défendre ma position tout en tentant de garder quand même une ligne et un petit peu de, un petit peu de droiture, et en dernière instance je me disais, c'est pas grave, de toute façon quand j'assurerai la presse de ce livre, la, la communication, quand je répondrai aux, aux interviews, et eh bien je serai en mesure à ce moment-là de rappeler ce que j'ai envie de rappeler. Sauf que comme elles l'ont compris, hein, qualité qualité première de F, deviner ce qui est attendu d'elles de leurs interlocuteurs et en deviner les, les intentions par la sensation. Donc elles ont, elles ont, elles ont dû sentir euh, cette, euh, cette colère sourde et résultat, le, après avoir caviardé, simplifié et lénifier mon contenu, après l'avoir... Past euh, pastura, après l'avoir euh, badigeonné de rose hein, et, et, et, et rendu que graphiquement euh, euh, digne d'une revue euh, inepte, avec l'ineptie d'un du, extrait de revue féminine, eh bien évidemment, je n'ai eu aucune presse. J'avais pourtant fait un travail en amont consistant à, leur, à leur repérer un certain nombre de leaders d'opinion ou de personnes susceptibles de relayer ce livre dans le cadre, encore une fois, de la, de la, de la fameuse expérience sociale eh bien, euh, en réalité, je n'ai jamais été contacté par rapport à ce bouquin, c'est-à-dire qu'elles ont totalement annulé tout service presse. Je pense que personne ne l'a reçu, euh, ce qui est strictement... Ou alors, si les gens l'ont reçu, ils n'en ont pas parlé, mais c'est absolument impossible. Pourquoi Car j'ai déjà sorti un bouquin auparavant, en 2011, un livre écrit entre 2009 et 2010, publié en 2011, à l'époque où je n'avais pas eu un dixième de la couverture presse que j'ai eue en 2016, où personne ne me connaissait, où j'étais un visage an... je n'ai même pas de réseaux sociaux ni de chaîne YouTube, j'étais un visage anonyme derrière un blog, et pour ce simple premier livre, j'avais été interviewé par toutes les chaînes de télévision, y compris Canal+, le Grand Journal. J'avais eu des passages sur tout, depuis les chaînes euh, hertziennes, comme on disait à l'époque, jusqu'aux chaînes du câble, en passant par les chaînes privées, j'avais eu une couverture média, dont euh, les nouveaux petits chatons de la chaîne, vous n'avez pas... même pas idée. Il est impossible que mon premier livre, à l'époque où je suis totalement inconnu, m'ouvre les portes du grand journal et que mon second, elle est, elle est, elle est, à, au moment où je suis partie prenante, sous vrai nom, hein, pas sous pseudo, à visage découvert, vrai nom, partie prenante d'un projet télévisuel de grande audience et eh bien que ce livre ne recueille pas la moindre, moindre, moindre, moindre petite interview, le moindre quart de page, le moindre encart dans une des revues auxquelles il était pourtant, soi-disant, parfaitement destiné. En termes de coup de tête, j'avoue que euh, j'avais quand même plusieurs anecdotes qui faisaient podium, mais alors m'avoir caviardé, lénifié un ouvrage, en avoir annulé, supprimé tout. Toute promotion, c'est-à-dire en fait m'avoir coupé les ventes, m'avoir fait travailler pour rien. Car en réalité, en enlevant toute promotion, j'en ai pas vendu. En me le caviardant et en me le, transformant, en me le transformant en bonbon rose au colorant, je ne pouvais même pas le proposer à mes propres clients parce que j'avais un peu honte. Et donc, évidemment, suite à l'absence de toute presse voyant que la période de pré-vente, c'est-à-dire les quelques jours précédant la sortie officielle, je n'avais aucun appel, aucun email, d'aucune agence de presse, d'aucune chaîne, d'aucune revue, de rien du tout, j'ai évidemment sur le, même, sur le même ton, avec le même tutoiement, le, le même formalisme que les mails informels que nous échangeons avec les deux éditrices, et ces deux femmes là, hein, euh, j'ai demandé un petit peu où ça en était, ce qui se passait, et évidemment, du jour où c'était imprimé, eh bien, je n'ai plus jamais eu de réponse. Elles n'ont plus jamais répondu à un mail. J'ai eu un vieux courrier indirect du service de presse en disant que tout était en cours, mais mes propres éditrices, avec lesquelles nous avons collaboré pendant 9 mois, je crois, quelque chose comme ça, sur cet ouvrage, eh bien, ne m'ont plus jamais répondu ni par mail, ni par texto, ni par WhatsApp, ni au téléphone. Voilà, un bon coup de p... un bon coup de p... stuff